La journée, oui, beaucoup de. Une journée qui me paraît assez aboutie euh, par rapport à la parole des personnes, à leur respect et à l'articulation avec d'autres éléments qui touchent à la mise à distance. Les apports de Nicole Prieur, de M. Ibal ont permis d'éclairer, de questionner et en même temps d'enraciner de, nos, nos pratiques dans une réflexion aussi assez simple mais qui qui pouvait fonctionner. Je crois que ça c'était un, un point très important. Une belle alliance entre la mise à distance, je ne parle pas de concept ni de théorie, le déplacement de soi. Ce n'est pas de l'hypnose, un état de conscience qu'on déplace, mais ça, ça peut aussi consciemment relever d'un certain déplacement qui nous ont permis de faire, non pas intellectuellement, mais dans un langage approprié et qui nous a permis en même temps de, de se re-questionner simplement par rapport au, à notre vécu, à celui des gens, et surtout les personnes en situation de handicap. C'est surtout abouti pour elles, le théâtre extraordinaire, cette improvisation. On n'avait pas besoin des Bataclones cette année, on n'avait pas besoin d'aller chercher de l'extériorité alors que les ressources, nous les avons les richesses humaines, ça là. je me suis un peu dévoilé, mais en même temps, je crois que notre construction personnelle, elle est largement inaboutie, puisque ce que je disais, dans le rapport au monde d'aujourd'hui, de la TDI ou autre, ou un nouveau monde pour moi et le rapport à moi, à ce que je suis, les choses elles sont toujours en construction. Donc je ne peux pas vous dire ce que je serai dans, dans quelques mois. Je me suis construit comme d'autres dans une aventure collective qui m'a donné à la fois le, le désir de faire et qui m'a permis de m'accomplir dans ma vie de, de citoyenne, dans ma vie professionnelle, dans ma vie militante, dont je retiendrai que le, que le côté militant, qui peut être un espace aujourd'hui nouveau où le désir pourra s'inscrire se, se, se, autrement. Et, non, l'esprit coopératif, il est lié à cette construction dans laquelle on se fait, mais qui est pétri de, du collectif, d'une pensée en action, ce que je, je disais un peu, que vous nous avez aidé à renverser la table, la table de la loi. Et bon, c'est cet esprit coopératif, participatif, moi bon, je l'ai vécu dans le rugby, qui m'a beaucoup marqué. Donc je, je crois au collectif comme étant l'aboutissement d'un projet, mais en même temps la réalisation de soi. J'ai pu ne pas prendre de coups parce que je suis toujours resté sur mes exigences et sur ma.. Ouais, sur, sur mon être. C'est-à-dire que je n'ai jamais pris de décision qui soit contraire à mon éthique personnelle. J'ose le dire. J'ai été élu, euh, euh, j'ai été directeur. Non, j'ai jamais eu à à trancher dans le sens de quelque chose qui, me, qui était inconvenant de, de ce point de vue. Parce que, alors peut-être je le tiens de mes parents, j'ai un certain courage, et comme je suis persuadé que le courage, la rectitude, c'est toujours bon pour l'avenir et qu'on est toujours récompensé, euh, non, pas de coups, pas de regret, le combat que pour lequel on est passé à côté, non, voilà, c'était une vision euh, professionnelle un peu accomplie, c'est peut-être prétentieux ce que je dis mais je pense que j'ai beaucoup de chance, hein. c'est ce que je voulais dire et qu'on a été euh, des bricoleurs et que le bricoleur on le voit à l'aune de ce qu'il fait et ce qu'il fait ça, ça nous dit de ce qu'il est pour terminer. Moi je crois beaucoup euh, à l'interdépendance, parce que l'autonomie, elle n'existe pas en soi, à l'interaction qui est porteuse, qui est socialisante, qui permet de dégager des chemins sur lesquels le collectif se retrouve, mais aussi l'individu. Et moi, je me suis retrouvé bien dans cette aventure à ATDI, qui est une construction de soi, mais une construction aussi dans mon rapport à, aux personnes en situation de handicap, à leur famille, à un collectif, à un projet de société, donc ça me va bien. J'espère continuer euh, dans un, dans des, sur des chemins euh, voilà, que je ne connais pas, mais je n'ai pas d'incertitude, euh, de, de trop grande incertitude à gérer. Voilà.